Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Hey. Tu le sais depuis combien de temps je viens te voir Je ne sais pas. Oh non, ouais. ça, je pense que c'est trop compliqué, ça. Ça fait longtemps et puis c'est tous les mois, donc on ne se souvient pas. Allez, tu vas voir, je vais te poser le masque et on va, on va faire les ongles, d'accord Oui. C'est Georgette qui vous demande ce qu'elle ce qu souhaite ou c'est vous qui lui proposez ou... Alors au départ, on avait, on avait mis en place un soin du visage. Mais Georgette, elle aime, elle aime bien, mais euh, pas longtemps. On, fait, on masse un peu le visage et puis après on passe aux ongles, toujours. Hein et les ongles, ça l'intéressait plus. Alors parfois elle veut du vernis, parfois elle n'en veut pas. Tu en veux du vernis aujourd'hui Oui. Un petit peu Ou on met de l'incolore oui, Ou de l'incolore on mettra aujourd'hui. Oui. Et, euh, et donc, euh, oui, elle profite de, de son moment à elle. Mais euh, je pense qu'elle n'était pas tellement habituée à avoir des soins du visage. Donc parfois quand je lui touche le visage, elle est un peu, un peu raide. Je pense qu'ils ont tous besoin qu'on s'occupe de... En exclusivité, pas pas de tout le monde en même temps. Là, c'est un moment rien à toi hein, Georgette Je ne m'occupe que de toi, ici. C'est oui. bien parce que je suis là pour toi. Là, si je te tiens bien la main, ça va bien, hein Comme ça, tu trembles pas. Non. Impeccable. Il faut avoir un bon contact avec euh, avec les personnes comme Georgette. Euh, si, on, si on les aime pas, ils le sentent de suite, je crois. Détends-toi. Je te fais du vernis incolore. Comme ça, si le docteur vient, parce que Georgette, elle a toujours le souci, si le docteur vient, il faut qu'il puisse voir ses ongles. Il lui a dit une fois qu'il fallait pas mettre du vernis. Hein? Donc, on va mettre comme ça, incolore. Je pense qu'elle n'a pas tellement l'habitude qu'on la touche. Peut-être qu'elle quelque... apprend quelque chose avec moi aussi. Elle apprend à être touchée pour, euh, pour du bien-être. On a mis de l'incolore. Ah, là, me... là, elle n'aime pas l'eau. C'est ça qu'elle aime. Comme ça, regarde. Hop, allez, voilà. Alors ça, oh, c'est le paradis. Ça. Hein? ça, tu aimes ça. Hein? Vous avez développé une science de la réponse du corps. Quoi. Le corps dit ce qu'il veut, <rire> c'est ça C'est ça. Après, c'est à leur mimique que je vois ce qui leur plaît ce qui leur plaît pas. Et j'adapte beaucoup. Hein. Mais c'est vrai. Il faut se faire à plaisir. Le principal, c'est que tu aimes ça, hein, Georgette Oui, j'aime ça. Bon, alors ça va bien. Nadine, vous oscillez entre... Techniquement, faire le soin et procurer du plaisir Ben oui, complètement. Oui, oui, bien sûr. Sans plaisir à elle, quoi. Hein C'est pour que tu te sentes bien. Hein oui. Voilà. C'est une intimité et un plaisir qui, qui, qui se rapproche, qui est loin, de, par exemple, du plaisir sexuel ou... Aucune idée. Là, vous avez... c'est rigolo parce que vous avez vu, je suis en train de lui masser les lombes des oreilles. Il y a un film <rire> où ils en parlent de ça. Euh... Je ne sais pas si ça peut, si ça peut apporter. Euh... Oui, le plaisir d'un toute. Euh... Je ne sais pas. Honnêtement, euh, je ne pourrais pas vous dire. C'est elle qui pourrait nous dire, mais je suis sûre que. C'est pas. Elle n'est pas. C'est pas quelque chose qui lui pose la question. Plaisir, point. Bien ou pas bien, c'est un plaisir. Hein Oui. Bon. C'est le principal. On va mettre un petit peu de rouge à lèvres. Ouvre la bouche un petit peu. Voilà. Et là, est-ce que tu veux qu'elles viennent te lever, les filles, là? ou tu veux rester couché un petit peu non, lever. Tu veux te lever, je le dirai aux filles. Hein, parce que là, maintenant, je vais aller soigner Pierrette. Oui. C'est ça. Mm -hmm. <rire> <rire> Impeccable. Oh, mm. bon, que tu ah, es jolie. Bon, t'es contente, Jojo Moi, Jojo, t'es contente Oui. Ah, c'est bien. Mm -hmm. Je te change la protection, hein d'accord Oui. Tu te tours de là-bas, là, ma pépette. Voilà. C'est bien, Jojo. Et eh bien tes jambes. Voilà. Ça va, je te fais pas mal, Jojo C'est pas évident pour nous non plus, parce que c'est vrai que c'est des adultes et en même temps, ils ont des comportements qui pourraient s'apparenter à des comportements d'enfants. Mais bon, après, ils ont... enfin, je pense qu'ils sont quand même adultes sur certaines choses. Par ici, ma chérie. Tu viens vers moi, Jojo, s'il te plaît Voilà, merci. Ça demande une disposition de. Le corps et l'esprit Alors écoutez, moi franchement, je m'en apporte autant que je leur redonne Vraiment, c'est ce que je ressens. Hein. C'est physique ce que vous faites euh... Oui, oui, <rire> oui. Je... <rire> Mais ça va, on a quand même tout le matériel qu'il faut. Je veux dire, voilà, pour ça, il n'y a pas de... On va aller sur le fauteuil, Jojo T'es bien comme ça Ça va Oui, <rire> j'ai aimé ça. Ah, t'aimes ça, hein <rire> <On> fait... <rire> Elle est contente. <rire> Allez, j'attrape le fauteuil! Voilà! Chaque jour, c'est une leçon de vie? Euh, oui, oui, oui. Ah oui, ça, c'est sûr que ça fait réfléchir. Hein. Ça fait réfléchir. Hein. Parce qu'ils ne se plaignent jamais. Euh... C'est le petit collier que tu avais ce matin? Oui! Je le mets autour du cou. Et les lunettes. On oh, regarde si elles sont propres, ça va, elles sont propres, et voilà, elle est prête à retrouver les, les faux pas là-bas. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux.